Bonjour à vous, chers lecteurs et lectrices. Je me présente, Madula Kebekamara, directrice et fondatrice de la maison d'édition Diverses Syllabes. Je vais vous proposer aujourd'hui quatre suggestions de lecture qui portent sur des enjeux d'inclusion et d'ouverture afin d'aider à faire reculer le racisme systémique autour de nous. Ma première suggestion de lecture est le roman « Le racisme expliqué à ma fille » de l'auteur Tar Benjilung. Ce roman répond à certains questionnements sur le racisme et il est parfait pour les enfants et les parents désirant comprendre et encourager l'ouverture sur l'autre. Je suis sûre que le côté didactique et accessible du roman plaira au plus grand nombre. Ma deuxième suggestion de lecture... Elle essai Noir sous surveillance, esclavage et répression, Violence d'État au Canada de l'autrice Robin Ménard. Cet essai présente des données concrètes sur l'évolution du racisme systémique au Canada. C'est un ouvrage qui conviendrait à tous et à toutes les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent comprendre et affronter ensemble les inégalités. Ma troisième suggestion de lecture est le roman Cartographie de l'amour décolonial de l'autrice Léanne Simpson. Ce roman nous fait découvrir la volonté du peuple autochtone à s'extirper de l'impact du colonialisme. J'ai aimé retrouver des personnages dont la volonté de vivre dépasse les frontières imposées. Ma dernière suggestion de lecture est le roman « Pilleur de rêve » de l'autrice Chérie Dimaline. Il s'agit d'une dystopie présentant une allégorie puissante du colonialisme en Amérique du Nord. Éco-troublant donc à notre histoire commune canadienne, ces textes nous sensibilisent sur la réalité des communautés autochtones euh, ainsi qu'aux enjeux climatiques. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de belles lectures.